Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles J'espère que vous allez bien Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes Maximum de partage La famille On vous dit le nouveau nom du poutiste C'est la Mangue Mûre Dumbuya, Arlinen Mangue Tambarak Béli Voilà Je vous dis la peur est dans leur camp Suivez leurs communiquants actuellement. Je vous dis, la peur est dans leur camp. Voyez les communiquants. Je vous dis, la peur est dans leur camp. Regardez les journalistes, les critiques. Je vous dis, la peur est dans leur camp. Mamadi Doumbouya. Il n'est ni avec l'armée, ni avec la majorité du peuple. Mamadi Doumbouya, son soutien, c'est l'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin. Son seul soutien aujourd'hui... Il ne compte que sur ça. Mais ce n'est pas en Guinée. Ce n'est pas en Guinée. Il ne peut pas oser dire qu'il a le soutien de la France parce qu'il sert. Ça, ce n'est pas un problème politique ni problème ethnique. Ils ne peuvent même pas s'afficher avec la France chez nous, en Guinée. Non Donc, euh, je suis tombé sur une des vidéos de l'un des communicants. Ceux qui ont dit que non, le pouvoir a quitté la chambre. Le pouvoir est venu au salon. Ceux qui ont dit ici que le président Fakonde travaille avec Dumbuya. Ceux qui ont menti. C'est-à-dire quand je suis tombé sur ça, mon analyse, voilà. J'ai dit eux-mêmes, ils ont compris. C'est pourquoi les politiques, certains journalistes, ils ne veulent jamais entendre parler de l'union des forces vives. L'union UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel. Ça, ils ne veulent pas entendre. J'ai entendu le gars en train de dire, non, UFDG, vous voyez, RPZ, eh, les cadres-là, il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, vous allez parler de ça. Aujourd'hui, vous allez parler de ça. Je vous dis, ils sont paniqués, ils ne savent même plus quoi faire. Ce sont ces communicants-là aujourd'hui qui disent, non, UFDG, vous avez vu, RPZ, hey, ils sont perturbés. C'est même les cadres du CNRD qui les appellent pour les dire, communiquer sur ça. Là. UFDG, il ne faut pas t'associer avec... Hey, c'est déjà fini. Vous avez... Désolé, hein? c'est pourquoi je vous dis de mettre les cœurs. Vous savez, ils sont abonnés à nos pages. Une fois qu'on commence, ils commencent à voilà, perturber. Voilà. Donc, euh, essayez vraiment, essayez de mettre le maximum de cœurs. De mettre le maximum de cœurs. Voilà, parce que rien ne va nous arrêter, rien ne va arrêter le peuple. Il n'y a pas de recul. Mamadi et son clan, si ce n'est pas l'intimidation, c'est essayer de corrompre les gens. Mais les fils dignes de ce pays, ceux qui veulent que ce pays là avance, ne vont pas accepter d'être corrompus par ces bandits, par ces narcos du CNRD. Vous ne pouvez pas, ça c'est déjà fini. Vous avez fait une fois, avant le 9, cette fois-ci, vous n'allez pas reçu. Ça, c'est déjà fini. Votre plan, votre tactique aujourd'hui, cela prouve à suffisance que vous, vous ne voulez pas la paix. UFDG et RPG, ce n'est pas pour se battre. C'est pour une cause commune. Le survie des partis politiques. Mais pourquoi aujourd'hui les FAYA se flanquent pour dire l'union de ces partis-là C'est gênant. Est-ce que c'est pour aller se battre si ce n'est pas pour le retour à l'ordre constitutionnel, pourquoi la peur? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Hein? Ceux qui se flanquaient pour dire hier insultez le RPG, insultez le cadre même, parce qu'il mange avec le CNRD, insultez l'UFDG, voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui venez vous asseoir parce que vous avez compris Albralon que c'est fini pour Mamadi. Aujourd'hui, c'est pour dire, non, je ne vais pas mettre leur vidéo. C'est tellement pitoyable. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà. C'est pitoyable parce qu'ils ont vu. Vous êtes là à humilier les gens, à mettre les gens à la retraite. Vous les communiquant, là, si vous saviez parler, dites-nous combien d'emplois le bandit a créé. Les dadis euh, général, c'est quoi qu'on Il y a eu leur transition ici. Ils ont assaini le fichier. Mais ils n'ont pas mis quelqu'un à la retraite. Ils n'ont pas mis quelqu'un à la retraite. C'est quand le président Fakonde est venu, les militaires qui devaient partir à la retraite avec des mesures d'accompagnement. Mais vous, des bandits, des vauriens, vous, vous ne créez même pas d'emploi, à part faire souffrir des familles, des pères de famille. Quelqu'un qui fait 30 ans de service, 35 ans de service, sachez que si c'est un père de famille, il a, il a deux jusqu'à 5 personnes sur son dos. Vous, vous venez appauvrir les Guinéens et vous êtes là, vous vantez que non, on a, achen, on a assaini le fichier de la fonction publique. On ne parle pas de pont, on ne parle pas de, réal, de réalisation, c'est se flanquer, faire souffrir des Guinéens que non, vous, êtes, vous avez travaillé. Et Certains communicants aujourd'hui du CNRD, tant qu'on ne les donne pas, ils ne vont pas communiquer. Regardez sur les réseaux sociaux, hey, ils sont fatigués, il n'y a plus d'argent, Cobrimuna. il n'y a plus d'argent. C'est un petit temps. C'est un petit temps Le mensonge. Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, il s'est levé. Il y avait le peuple. Il a trompé l'opposition. Ceux qui étaient avec lui hier, pas, ils ne sont pas opposés à lui. Plus le RPG. Qu'est-ce que ces bandits la peuvent Mais allons-y, le 20 seulement. Mobilisation, le 20. Autoroute. Sortez tous. Sortez tous. Moi, en tout cas. Je vous dis ma colère un peu. Les forces vivent. Les manifestations, ça doit être sur l'étendue du territoire. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Voilà. Ça, je vous reproche cela. Si vous voulez appeler à des manifestations, la Guinée ne se limite pas à Conakry. Vous devez le faire sur l'étendue du territoire. La galère, la souffrance, c'est tout le pays qui est en train de sentir aujourd'hui. Jusqu'à Yomou. Pourquoi vous allez seulement dire Conakry seulement? Et je vous ai toujours dit, tant que vous, vous vous appelez à manifester à Conakry, les bandits sont obligés de faire venir des gendarmes de Mamou, de Kindia, de Bokeh. Ils prennent des équipements là-bas pour venir à Conakry. Mais si c'est sur l'étendue du territoire, vous allez voir le résultat. Et c'est ce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. S'ils savent que déjà c'est programmé, ils font venir. Mais faites-le. C'est tout. C'est-à-dire quand la manifestation est... Sur l'étendue du territoire, là, les bandits ont peur de plus. Ils ne peuvent pas contrôler. Donc, euh, franchement, hein, la prochaine manifestation, nous, on appelle tout le monde, même ceux de l'intérieur, mobilisez-vous. Il faut qu'on chasse ces bandits, ces narcos. Voilà. Le seul, aujourd'hui, l'argument qu'ils ont aujourd'hui, c'est de diviser le RPG. Est-ce que ça vous regarde si le RPG s'entend avec l'UFDG, est-ce que c'est vos problèmes Si Selouda parle avec le président Fakonde, est-ce que c'est votre problème Est-ce que c'est pour aller se battre Si ils font l'union, est-ce que c'est votre problème Où est l'amour que vous avez promis aux Guinéens le 5 septembre Vous allez faire l'amour aux Guinéens Des bandits, des narcos, tout ce qu'ils veulent, c'est de diviser pour régner. Ça ne, ça ne marchera pas. D'ailleurs, une transition, c'est six mois. Et si ça a trop duré, c'est 12 mois. Déjà, c'est fini. Tout ce qu'on doit demander, c'est votre départ, des vauriens comme vous, des tonneaux vides comme vous. Vous ne devez pas être à la tête de la Guinée. Vous ne devez pas être à la tête de la Guinée. Personne ne vous a mandaté après avoir tué combien de Guinéens Des bandits. Allez lire c'est lalo. Alou mikieli bayalaloko. là. il veut déjà, il faut pas t'associer. Il m'a foncé au fond là-bas. Il dit, il dit, il dit ci Il c'est-à-dire qui tu n'as rien compris d'abord. Il dit ici à Vous, les communicants vendus là. Vous n'avez pas dit ici que le président Fakonde travaille avec le bandit là. Vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, Alou via Vous êtes venu vous flanquer devant les militants du RPG. À ce moment, le président Fakonde n'avait pas parlé. c'est le président Fakonde qui travaille et Mamadi Dumbuya a enlevé le président dans l'enfer pour l'envoyer au paradis. Albrani n'a fait vous avez dit tous ces mensonges ici. al -bra Allah, ceux qui vous suivent, ceux qui croient à vos mensonges. Quand vous êtes faux. Mais comment Juste al Kosso. Juste pour manger. Allez, Nafiala. Juste pour manger. Allez, Nafiala. Tu as alté cela à l'année. Hein il y a une même qui sort avec Mori Kondé. Eh, Allah! <rire> eh, non, Murikonde. Eh, Murikonde, il faut être Eh, Murikonde. L'ajila. La Non, Murikuruni. Eh, Mori. Konde, frère, la n'a Non, il na être Et Mouyagi, ma fille. Langoué! » muri Mori que vous voyez là. Il était et, et il est blanc blogueuse, le corps. <rire> Eh, moi. Zéro. C'est-à-dire, venez parler. De ce que le CNRD a fait en une année et demie. Qu Quels changements ils ont pu faire. Quels projets ils ont pu mettre. Des bandits sont là. Une année et demie perdue. La Guinée en retard. Une année et demie perdue. A te fausse, là, faut cambrer Bayakoumak Bansa. L'argent qu'ils ont trouvé dans les caisses, ils ont tout vidé. Eh, Mori peu comme ça. C'est un C'est un peu comme C'est un peu de ça. les un peu comme ça. C'est un pour diviser l'union de eh, UFDG en RPG, c'est-à-dire les forces vives. Il faut casser l'élan. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que c'est fini. Eux-mêmes, ils, ils ont... Écoutez, regardez les communicants aujourd'hui. Regardez les journalistes. Regardez les escrocs du CNRD. Ils n'ont plus de sujet à dire. Hein. Tout ce qu'ils ont à dire seulement. Non, eh, il ne faut pas s'associer avec RPG. Et voilà. Si vous aviez bien fait là, est-ce que l'UFDG allait faire alliance avec RPG quand c'est le RPG qui a cassé la maison de Yelashuludale, quand c'est le RPG qui a fait sortir Atouré, quand c'est le RPG hein, qui a mis Foneke Mange actuellement en prison et le, tant d'autres, quand c'est le RPG qui est en train de tuer les enfants sur l'axe aujourd'hui, quand on vous disait que ceux qui étaient derrière, c'est-à-dire tout ce qui se passait sur l'axe, c'est ce qu'on vous disait, c'était ces criminels. Le but, c'était de soulever la population, c'était de rendre le gouvernement du président Fakonde impopulaire, qu'il y ait un soulèvement populaire, mais ça n'a pas marché. Lorsqu'ils ont compris que oui, l'affaire de drogue, on allait les faire tomber, les bandits se sont levés, allaient attaquer la présence. Mais la vérité n'est pas là aujourd'hui. Merci. Dekeba. Non, franchement, je vous dis, c'est fini. C'est pourquoi j'ai dit à nos leaders là, même s'il faut un gouvernement d'union nationale pour la paix dans ce pays, nous, nous sommes partants. C'est Luda Lemba, Sidiaba, qui s'attendent avec le président Fakonde. L'armée patriote, c'est tout ce que nous on demande. Mais ces vagabonds qui sont là aujourd'hui, ces vauriens qui sont là aujourd'hui, Ça c'est une insulte pour la République de Guinée. Voir des voyous, des vauriens comme ça à la tête de la Guinée. Qui peut C'est-à-dire de quelqu'un comme Charles Wright des gens comme Ali Touré, des fanfarons pareils à la tête de la Guinée, des vouriers comme les Amarao, que, que je ne sais pas secrétaire de quoi, des gens comme les, les Papa Fofana, des gens comme Idi Amin, à la tête de la Guinée. Ce n'est pas une insulte pour ce pays-là. On va rester là. Ceux qui sont capables de diriger ce pays, ils veulent les piétiner. Et non, qu'on va s'asseoir pour les regarder. Si ce n'est pas démagogie, démagogie sur démagogie. Hein? Je En tout cas, actuellement, on voulait cacher cela, mais on ne va plus cacher. Beaucoup parmi les gens du CNRD. On m'a dit, si tu veux, il faut vérifier. Tes ministres, là, va vérifier dans leur compte, il y a combien. Il faut vérifier. Tout, ils sont en train de faire sortir, tout, même 5 francs, parce qu'ils savent que oui, après ce gouvernement. Va vérifier dans leur compte, ils ont combien là-bas. Depuis qu'ils sont ministres, on les paye. Il y a combien dans leur caisse Oui. Pardon, je suis en direct là, pardon. Donc, va vérifier. Beaucoup, ils ont fait sortir leur famille, même Moussa Moïse, même Moussa Moïse de la DCI. Tout ce que les gens gagnent aujourd'hui, ils font sortir. C'est pourquoi aujourd'hui le dollar là s'est monté. Parce qu'ils ont tous compris. Que non. Mamadi c'est une mangue mûre. à tout moment on peut cueillir. Mamadi est devenu une mangue mûre. Dans ces deux jours personne ne sait même où il dort. Tellement que le bandit a peur. Tellement que le bandit a peur. Voilà. Sa position exacte maintenant là. Personne ne sait. Il dort à l'ambassade de France. Il se cache pour aller quelque part. Personne ne sait. Parce que le bandit a peur actuellement. Il y a certaines choses. On ne peut plus parler ici. C'est juste question. L'administration voilà, va travailler un peu. Mais lui-même, il sait aujourd'hui ce qui est là-bas. Il y a de ses secrets, on ne va pas dire. C'est fini pour ces gens-là. Seulement l'armée républicaine Prenez vos responsabilités. Ce coup d'État, l'armée guinéenne n'a rien à voir dedans. Ce sont les officiers narco, complices. Voilà. Ce sont des officiers traites. Sinon, l'armée guinéenne, notre armée, vous n'avez rien à voir dedans. Absolument rien à voir dedans. Dans ce coup d'État. Ce sont des bandits qui sont venus manipuler tout le monde. Tromper tout le monde. Et aujourd'hui, la vérité est là. Donc, vous devez prendre vos distances. Je vous ai déjà parlé de l'affaire de drogue. Vous avez vu Guinée-Bissau les Américains, quand ils ont été prêts, ils ont extradé des gens ici aux États-Unis. Voilà. Ils sont à Guantanamo. L'ex président, je crois Bolivie, vous avez vu ce qui s'est passé. Je crois à Bolivie ou Équateur. Vous avez vu, ils l'ont extradé ici aux États Unis. Vous pensez qu'un pays comme la Guinée, trois tonnes où on ne plante même pas la, les cocaïnes, là, et ces bandits qui sont au pouvoir, ils sont en train de faire ces deals de cocaïne, 3 tonnes de cocaïne. Vous connaissez la valeur C'est combien Donc, si vous ne voulez pas être complice demain, les Américains, ils vont vous extrader ici. Ne vous associez même pas avec ces gens-là. Ne pensez pas que les Américains, ils ne voient pas clair. Ils voient... Eux, ils ne sont pas trompés. Ils ne sont pas pressés. Chez eux, c'est pas pour dire... L'administration, c'est continuer chez eux ici. Le président va partir, mais les dossiers sont toujours là. Eux, c'est comme ça. Même si ça fait 100 ans, ils vont pas te laisser. Donc, les officiers militaires, là, c'est pourquoi je vous ai dit, faites beaucoup attention. Tous ceux qui ont été complices de ce coup d'État, ce sont des officiers narcos, parce qu'ils se connaissent avec ces narcos. Le jour du coup d'État, vous avez vu beaucoup de civils. Les Bill Condé, les Papa Fofana les Ahmed Durak, ils étaient derrière eux. C'est pour vous dire que ce n'est pas le coup d'État de, des militaires, ce n'est pas une révolte populaire, mais le coup d'État des narcos. Je vous l'ai dit maintes fois, c'était le coup d'État des narcos. Et pour vous donner l'exemple encore frappant, le grand narco, Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali, ils l'ont pas évadé. Mamadi Kaba, au temps du président Fakonde, tous ces journalistes malhonnêtes parlaient de ça, non Les Moussa Mouïs n'ont pas dit les têtes vont tomber. À ce moment, voilà, on n'avait l'avait pas mis dans le beurre un budget qu'il a aujourd'hui de la DCI. Ça dit, les gens, si ce n'est pas l'argent seulement, mais la vérité, ils refusent de dire la vérité. Mais le bandit va dégager. Ça on vous le dit. Hein? Pensez que Mamadi dort à l'heure là. Mamadi ne dort plus. Quelqu'un qui se cache. Malgré qu'il est au palais là-bas. Regardez. À la, à la rentrée même du, du palais. Tellement que le bandit a peur. Tellement que le bandit a peur aujourd'hui. Le narco a peur. Regardez. hein. <rire> Regardez. Ils mettent des radars. Regardez. Ce qu'ils viennent de mettre là-bas. Devant. Hey. Mamadi. Si tu veux. Faut mettre plus devant le palais. Isri Tolé. Hein Attendez. Regardez, hein Regardez. Devant le palais, tellement que le bandit a peur aujourd'hui. Toi, tu fais coup d'état. Tu dis que tu es homme. Tu dis que tu es le président. Tu as peur. Hein Maman dit, c'est un fa, j'en fais moins. Si vous n'étiez pas les hommes de confiance du pouvoir, vous n'allez pas reçu cela. Mais aujourd'hui, vous allez sentir. Albarak N'a Non, le peuple de Guinée, combien de personnes vous avez éliminées? Combien de personnes vous avez mis dans la pauvreté, venez casser la maison des gens, sans mesure d'accompagnement? Combien de personnes vous avez humiliées? Et vous pensez que nous, on va venir vous soutenir. C'est-à-dire, c'est au début que vous pouviez tromper les gens, les trois premiers mois. Vous avez trompé les gens. Les gens ont dansé. Ils ont cru en vous. Vous pensez que vous pouvez rattraper cela. C'est fini, Mamadi. Vous avez vu dans ces deux jours-là, ça manifeste partout. Les gens sont fatigués. Molu brassé. Molou brassé. Non. Euh... La vérité, c'est les communicants, regardez aujourd'hui les communicants du CNRD, silence radio, il n'y a rien, il n'y a plus d'argent, ils sont fatigués et il y a des communicants, anciens communicants même du RPG, hier, aujourd'hui, parce que je vous ai toujours dit souvent, c'est pourquoi je vous dis, moi je ne réponds pas à ces, ces mendiants là, c'est-à-dire c'est des gens qui cherchent à manger, il faut les comprendre, ceux qui nous insultent là. Il faut les comprendre. C'est pourquoi nous ne pouvons, pas faire comme, on ne pouvons pas faire comme eux. Ils cherchent à manger. C'est des gens qui cherchent à manger. Allez, allez, Si vous les voyez nous insulter là, laissez. Est-ce que ça va empêcher Damaro de parler? Ils ont dit beaucoup de choses ici. En d'inquiétant, on va faire comme ça. On va extrader, on va extrader Damaro. Nous-mêmes, on a cherché à attraper Charles Wright ici. Il s'est caché comme un rat. Donc, à te fausses fausse, les là. Fausse à l'attaque. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est pour le pays. Personne ne nous paye. Personne. On fait avec nos maigres moyens. Voilà. Personne. On fait tout. Après le boulot, on fait tout ça. Soit dans la voiture, soit pendant la pause, on fait tout ce combat. Et on, si on ne les donne pas, il ne peut même pas parler. Si on les donne pas, il ne peut même pas communiquer. Je vous ai dit, remarquez dans ces deux jours-là, la communication, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce qu'on les paye pour parler. On les paye pour parler. Et aujourd'hui, dans ces deux jours-là, c'est chaud. C'est quand ils vont les donner encore de l'argent. Ils vont commencer à sortir. Nanani, nanana, CNRD, Mamadi Dumbuya. Il n'y a plus d'arguments. Et à faire des rapatriements, ils ont arrêté. Tous, ces temps-ci, c'était là-bas. Ah, le patriote. Le patriote. 200 personnes seulement. Le patriote. Le patriote avion qui prend 49 personnes, au lieu d'affrêter un vol de 300, 350 places, 400 places, non, on prend l'avion poisson. Et si l'avion l'avait même fait accident, on allait dire quoi Un vieux appareil comme ça, qui fait deux, c'est-à-dire quatre voyages sans maintenance. Vous avez vu, ils ont arrêté l'avion. Ils ont dit qu'ils ont ils ont mis aux arrêts. Eh. Hey, ça dit, c'est la démagogie. Il y a nos frères qui souffrent, il y a nos soeurs qui souffrent aujourd'hui. En Égypte. Mais c'est incroyable ce qui se passe là-bas aussi. S'ils savent aider, là, ils n'ont qu'à aider. En Égypte, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on trompe nos soeurs, on paye leurs billets, on leur dit de venir travailler. Quand, en deux ans, trois ans, qu'ils vont se faire euh, 20 000, 50 000 dollars, pourtant c'est faux quand ceci arrive là-bas. Il y a des escrocs qui sont en Égypte, qui retirent les passeports de ces filles-là. Hé! Hey, Pardonnez, dites à vos parents en Guinée. Ne laissez pas les filles aller en Égypte. Elles terminent comme des prostituées. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Ceux qui les envoient les exploitent aussi. Elles n'ont que 4 jours de repos dans le mois. 4 jours de repos seulement. Dans le mois. Elles travaillent de 4 heures du matin jusqu'à à 0 heures. Souvent jusqu'à 2 heures du matin. Des fois, elles n'ont que 3 heures ou 4 heures de repos. Et où ces, ces filles-là travaillent, ce qui est qu encore choquant, on ne les donne pas à manger là-bas. Elles sont obligées. C'est-à-dire quand les gens finissent de manger tout, elles doivent nettoyer la marmite et consorts. Le restant-là, c'est ce que... S'il y en a même, si c'est ce qu'elles prennent pour mettre dans la bouche. C'est-à-dire quand les filles m'ont parlé dans ces deux jours-là, non, c'est vraiment choquant. Nos frères qui le font. Et surtout, ce sont des Guinéens le font quand elles arrivent là-bas on retire leur passeport on les fait travailler une année juste pour payer le billet que eux ils ont fait ça dit toute l'année que ceux-ci vont travailler. ils prennent tout ça ça après ça maintenant que la fille peut-être qu'elle devient pour elle même une année pleine cinq francs même elle tombe malade si vous saviez aider vraiment là le CNRD, là, le réseau, là, il faut démanteler. Il faut envoyer une équipe en Égypte, appeler toutes les Guinéennes qui veulent rentrer. Moi, Damaro, je vais applaudir pour vous. Ça, je serai le premier quand c'est bon là. Je vais applaudir pour vous. Si vous saviez aider, allez-y aider vraiment nos sœurs qui sont des prisonnières. C'est comme ça je vais dire. En Égypte aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent le regretter et qui veulent rentrer. Elles sont dans le regret aujourd'hui. Ils ont retiré leur passeport. Elles ne peuvent pas communiquer. Elles sont menacées aujourd'hui en Égypte. La semaine passée, il n'y a pas une qui est décédée. Elle était malade. Ces gens-là ne les prennent pas en charge. Rien du tout. Et on nous dit que chaque mois, il y a une Guinéenne qui meurt en Égypte. Et il y a beaucoup qui sont malades actuellement. C'est vraiment dommage. Hein? Je vous ai lu la dernière fois le message d'une ici. C'est choquant. Donc le CNRD, laissez Avion Bonga. L'argent dont vous parlez là. 200 000, 300 000. Vous pouvez aider nos compatriotes. 3, 3 milliards seulement. Nos compatriotes en Égypte aujourd'hui. Vous partez vous organisez, Vous organisez. Même si vous voulez contacter moi. Voilà, je me déplace, je vais en Égypte. Je vais faire le travail là. Si vous voulez, contactez moi. Vous envoyez des émissaires. En Égypte là-bas, on travaille ensemble. Nos sœurs qui veulent vraiment retourner en Guinée. C'est-à-dire... Vous prenez un avion là bas ça dit dire les prend tous. Si c'est 100 personnes, 200, 300 personnes, ils rentrent au pays. Franchement, ce qui se passe en, en Égypte, c'est horrible. Nos compatriotes, vous, ceux qui sont là-bas, qui sont dans ce réseau-là, sachez que vous allez mourir un jour. Ce que vous êtes en train de faire à nos soeurs, retirez leurs documents, les faire travailler pendant une année, sans salaire, sans salaire. Donc franchement Olamma, Orayagi, sortez dans ça. Et aussi le deuxième réseau aussi, ils vont prendre des sérelaisiennes, on les envoie en Guinée, on les donne le passeport guinéen, ils font tout comme vous savez, il y a des gens en Sierra Leone, ils parlent le soussou. Il y a des gens, il y a des Bangoura en Sierra Leone qui parlent le soussou, il y a des gens en Sierra Leone qui parlent le soussou, il y a des gens en Sierra Leone qui parlent le malinqui. mais ce sont des séraleonais, on les envoie, on les fait le passeport guinéens. Et on les envoie là-bas aussi. Ceux-ci sont là-bas, ils sont serraléonnais, mais ils ont le passeport guinéen. Beaucoup, c'est comme ça. Si vous avez vu que le président Fakonde, il a demandé à nos compatriotes d'aller en Guinée, prendre le passeport, le temps d'installer des bureaux, voilà, des machines dans les ambassades pour faire le passeport, c'est à cause de tout ça. C'est toujours encore des guinéens qui sont dans ce réseau-là, qui vont prendre des filles en Sierra Leone, les envoient en Guinée, on leur donne les passeports, mettent dans le même réseau. Parce que beaucoup de Guinéens aujourd'hui, beaucoup de Guinéennes sont au courant de ce qui se passe en Égypte. Elles terminent des belles filles, comme des prostitueuses. Donc, euh, les autorités, là, le ministère de la Sécurité, au niveau du passeport, vérifiez très bien, vérifiez les accents elles peuvent parler le soussou, mais l'accent, regardez-les très bien, demandez-les très bien, leur village, leur village. Et vous demandez les, les villages voisinants, demandez tout ça. Elle vient de ma frère, vous demandez quel est le village avant ma frère Vous demandez le nom d'un préfet, vous demandez le nom des anciens présidents. Vous allez comprendre que ce sont ces gens-là. Si vous voyez qu'on fait autant de passeports, passeports, passeports, passeports. Et ceux qui prennent le billet encore à l'aéroport, tous ceux qui prennent le billet pour l'Égypte, les jeunes filles, la police guinéenne vérifiez très bien. Il y a ce réseau de bandits, de trafic humain qui se passe du côté de l'Égypte. C'est pour aller exploiter les filles-là. C'est pour aller exploiter ces filles-là. Donc vérifiez au niveau de l'aéroport. Ne laissez pas ces filles-là partir parce que c'est pour aller les faire souffrir, les envoyer à la mort, comme actuellement, chaque mois, c'est une Guinéenne qui meurt là-bas. Donc, au lieu de dire qu'ils ah, sont en prison, il y a des problèmes, vous ne pouvez pas dépenser, c'est le bon moment. Vous pouvez arrêter à partir de Conakry. S'ils doivent sortir pour aller en Égypte, vous vérifiez très bien qu'est-ce qu'ils vont faire en Égypte. Donc, vérifiez tout ça, parce que nous, on est fatigués de communiquer. Eux-mêmes, on les a dit, laissez les pays maghrébiens. Laissez les pays maghrébiens. Voilà. Donc, c'est des gens, qu ils envoient l'argent, on les exploite, ils ont leur réseau là-bas. La demande est élevée parce que les Égyptiens, elles ne travaillent pas, elles sont à la maison. C'est nos sœurs qui deviennent des esclaves dans les maisons. C'est nos sœurs qui deviennent des esclaves pour eux, qui nettoient, qui font tout. Et après, il y a une même qui m'a parlé. Et quand tu décides de partir, que c'est-à-dire qu'on ment sur toi pour dire que tu as volé quelque chose juste pour te mettre dans des problèmes. Ça dit que tu, tu travailles pour une patronne. Quand tu décides que tu veux rentrer, tu veux partir, tu es fatigué, on te crée des problèmes pour te mettre encore en prison. Ça dit, là, ça dit ils m'ont parlé dans ces deux jours. Franchement, on est concentré sur la manifestation. Mais je dis, je vais en parler. Mais c'est choquant. Franchement, il faut qu'on démantèle ces réseaux des bandits. Je vous ai dit, envoyez-moi les photos de ces gars, des jeunes Guinéens, ceux qui sont dans ce réseau-là. Quand vous les voyez, ils sont bien habillés en Égypte, mais ce sont des bandits. Ils sont en Égypte là-bas, ce sont des bandits qui sont dans ce réseau-là.